Ouais, je viens ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, il y a un nouveau dossier. C'est le journal sportif espagnol Marca qui est dans la sauce. Et franchement, ce qui est en train de cuire, oh là là là là, mais ça pue. Je ne sais pas c'est quel ingrédient qu'ils ont placé dans cette casserole, mais c'est du grand n'importe quoi. On ne peut pas cuisiner et faire sentir des, des odeurs comme ça à des gens. Hein? Tu sais que là, la, la sauce dans laquelle Marca est, c'est en train de empester... Et d'enfumer tout le monde du foot. Hein Attends, je vais t'expliquer c'est qui Marca. Parce que tu ne sais pas. Hein Marca, c'est un journal sportif espagnol qui n'arrête pas de raconter des mensonges tous les jours. De toute façon, tu connais les médias. Hein quand ils ont faim, ils mentent. Quand ils, veulent, quand ils ont plus faim, ils mentent. Quand ils, veulent, quand ils ont soif, ils mentent. Quand ils veulent aller, aller, aller faire des pauses, ils mentent. Quand ils racontent des choses, ils mentent. Quand ils racontent rien, ils mentent. Tu sais très bien les médias comment ils sont. Mais le e là... Oh lolo, ils ont raconté même des rumeurs. Mais ils ont même inventé des trucs. Tu vois ce que je veux dire Ils ont même dit qu'il y a des joueurs qui arrivent, qui sont en train d'arriver, qu'ils ont déjà signé. C'est même pas vrai. Genre, il n'y a même pas d'infos, il n'y a même pas d'études, de, de, rien. Et là, aujourd'hui, on a pu voir qu'en plus d'être des grands menteurs professionnels, on a pu voir que aussi leur mentalité était exécrable. Qu'ils avaient une mentalité nauséabonde. T'as vu, je sors les grands mots, je sors le grand français. À l'instar de, de tous ces médias qui colportent des, des mensonges et des, et des accusations fausses envers certaines minorités. On a pu voir que Marca était dans la même lignée. Tu vois, je te, je te, sors, des, je te sors des poésies tellement c'est violent. Dans la, le, le, le, le, la, la une que Marca vient, vient de nous mettre dans la face, bien sûr. Parce que là, regarde ce qui est marqué. Regarde, Africa Power. Regarde. Alors que là, il là, y a quatre Français dans l'image. Quatre. Quatre Français. Un Allemand, un Autrichien. Je sais, tu vas me dire quoi Ah ouais, mais faut dire, le français, l'Autrichien, l'Allemand, ça a beaucoup changé là en 2022. Ben oui, tu connais pas l'histoire, la colonisation, les trucs d'ouf qui s'est passé, t'es pas au courant, hein Mais bon, on va pas se mentir, d'un autre côté aussi, euh, en Espagne. Là, on connaît un petit peu la mentalité qui est là-bas. Hein. <rire> Los negros, africanos. Si, si, si, si, benga benga, Oui, oui, oui, si, si, si, si. espagnol. Oui, oui, si, si, t'es pas espagnol. <rire> africanos, ouais ouais, Si, t'as des papiers espagnols. <rire> africanos, africanos. On connaît. Hein? Donc, on ne va pas se mentir. Donc, il ne faut pas faire les choquer non plus. Hein? On est quand même en Europe. Hein, mesdames et messieurs, on a quand même pu voir que des migrants, par exemple, en, Angle en Angleterre, euh, qui venaient du Rwanda ont été expulsés pendant que des Ukrainiens étaient logés. On a pu le voir. On a pu voir les mêmes campagnes ici en France. On a pu voir les mêmes campagnes en Espagne. Je ne veux même pas encore parler de la dinguerie qui vient de se passer entre l'Espagne et le Maroc. Je ne me suis pas encore informé là-dessus. Mais on va pas, on va pas faire les choquer. Hein on est en Europe. On est en Europe. Hein tu penses qu'en Afrique, ils ont ce genre de problème Tu penses qu'en Afrique, les joueurs africains qui jouent en Afrique, ils ont ce genre de problème, de racisme, de Black Lives Matter, tu penses qu'ils ont quelque chose à foutre de ça Hein Mais non Donc, faut vivre avec là où on est. C'est dur, voilà, on va nous cracher à la figure tous les jours. On a beau sortir notre carte d'identité, notre passeport, acte de naissance, test sanguin, le docteur qui nous a qui nous a qui nous a fait sortir dire que voilà, on est vraiment né ici, on a vraiment grandi ici. La couleur de peau. Hein La couleur de peau, ils vont toujours nous renvoyer ça à la bouche. Tu comprends Enfin, c'est pas tout le monde qui va le faire, mais certaines organisations, certaines instances le feront toujours. Tu comprends C'est comme ça. Donc oui, je comprends les débats, je comprends la vexance de certaines personnes, mais mesdames et messieurs, en Espagne tu peux dire tout ce que tu veux. Hein. Si tu es un negro ou un arabos, un africanus, tu tout.